C'est pas vraiment après. Bah, s'il manque des charges, j'ai vu qu'il y en avait. S'il y en manque, j'en ai d'autres. Ouais. C'est une belle game celle-là. Ouais. Elle va être compliquée quand même. On va voir si on s'en sort. Hein. Ah, c'est il ouais. ouais, ouais, je... Ah ouais, je dis pas qu'il joue mieux que nous. Attention, hein, je dis que ça va une belle game. Oh ouais. Ouais. Pas ça va bien se te... défendre. Tu viens de dire qu'il joue mieux que nous, uns. Non, non, ça absolument pas. <rire> <rire> <rire> Ils ont une bonne configuration en tout cas pour la gagner. Hein. Oh, tout de suite. Bah, des flancs que J'ai une spawn killer un peu. je suis Ils sont déjà à D2. Ah, ouais, j'ai vu. Il y a est un portage à un de l'entour en, en montant. C'est pas du mal, Y'a du monde à... Oh bah tu nous prends le tout à défaut Char Char Char Dark il va arriver Hein ah, Warky fais gaffe, Char des ouais, ouais, tu... ouais Je vais, j'essaie de me placer en fait Fais gaffe, y'a du monde dans le pod Y'a un sniper qui traîne près de d Ah ouais, il est Oh putain mon APC Ils vont oh, sur mon APC Il Me culé Ah mes camères Y'a des mecs qui viennent tout poursuivre ah ouais ok. T'as une queue à la moulette là, Un, deux, j'ai besoin d'aide là. Euh, J'aurais pu une ah Non pas, oh, je vais le faire tout seul. Un deux il y en a Il y en a un moins, il y en a un qui vient un peu je Ouais ah ouais je vais le faire. Hein. Euh, Warcraft, un je suis en d'aller de ce côté. Hein. Hein Ils ont la ligne E. C'est en fait. okay. ça qui arrive à D3. Ouais, et il y en a un autre sur D4 qui bombarde. Oui. Ouais wow, faut se replier, hein. il y a pas mal de fantasmes. 3-2 ça tient, hein Ouais il y, y a du tank. Hein. 5-2. Ah. Ça arrive par la forêt, 2 qui arrivent par la forêt. Ouais il y a Megabird dans le jeu en plus. J'ai placé statique euh, pour D3 en tout cas. Ah oh, putain. 2-4-1-5 Ouais mais il faut se faire les tanks là, y'a trop de tanks. Ouais, en a un est qui un est presque pété. Le tank down. J'ai ramené un char. Putain, un KV en face. Ça va être chaud. Les gars, t'as des mecs, des mecs dans le Ouais, ah, je suis mort. Y'a du sniper. Ouais. J'ai les deux là. Ah, moi je suis mort. Ah, ah non, je pensais pas. Ouais, euh... ah, mais ah, le KV en euh, V1, c'est trop chaud. Vas-y, je bouge à tête. Oui, il y en a un à droite. Ouais. Ah, ils sont partout. Wow. Il y a Overlord. On va mettre des mines à O2 comme si je l'avais A des deux. Ah, c'est bon. On peut Ah putain! Il bon, y a un sniper sur la gauche de... du spawn de. Enfin, dans le prolongement du spawn de D3. J'sais pas de... D3. Je sais pas des... où il est. Oh je, des... je toi Ok, Ah putain! Ah je l'ai repéré, putain, je m'occupe du sniper s'il va me casser les couilles. Mmh. Sniper E2. Ah putain, il casse Bah oui. ouais j'ai un char dans le back et j'ai un mais tard Oh putain mais y'a du sniper de partout là Moi je suis placé en statique euh, sur D3 Deux-un hein. Y'a un tronc, il a notre spawn, je pense pas qu'il est pas mort, si tu vrai pourrais... faire un ban notre spawn quoi bah ouais, et puis surtout, moi je savais pas qu'il était là, du coup il m'a pété par le bac. Du coup c'est pas normal, parce que je dois pas faire me dater pour me shooter. Hein. Pas d'excuses Allez, excusez le C'est le frère, gratos. Parce que bon, là, t'en Il est mort. Combien euh, des 3 points 4-1. Non, 5-1. Y a du monde qui arrive. Ouais. Bon. Y a deux qui sont venus peut-être de. Oh, Y'a des tanges ou pas je vais en ramener un On ouais. Vers nous, vers nous, à gauche Ah, je suis je ce D3, ah putain, sniper n'est de merde 2-2 3-2 Ah putain on a un dans le garage Non, il est mort. Bon. Ils sont tous morts, pour l'instant Non, il y a un, un ton hein, dans la forêt à gauche Il arrive On va pas Avec un STG Ok, je l'ai repéré Il y a du char léger qui arrive Ça arrive encore depuis eux, il y a un gars en moto qui arrive. Euh, C'est où les chars là vous dites Euh, devant le D3 De l'autre bon, bon. côté De leur côté il y a 2 pt7, je crois. Bah, que ouais, j'arrive en dessus. Il y a un char à, à E2. E ouais. Un char à E2. Ils sont plus ou moins cachés a derrière a la a maison, Ethio. Des... Il y a deux dans D3. Deux dans D3. Trois dans, deux dans D3. Un spawn D3. Il y a de pas de char dans E2. E ah bon je non, il non, il mort. non, non, c'était un mec en véhicule. Ah, pardon. Ouais, de toute façon, je l'ai cherché là, du coup. On a 3 D3, dans 2 qui sont dans le coin. Et je suis déjà dans D4, il y a non, Par contre, ce qu'il y a, c'est de la piétaille à cet endroit-là. Ben bah, nickel. non. Ah, il est pas mort, je, je crois. Il y a entendu un tir de... Ouais. de bazooka. Ouais, il est. sur... Ah, il est dans une petite fenêtre à D4, le Il s'est faut... faut... coincé, quoi. Ouais. Il s'est coincé, mais il se rassemble. Et un char en moins. Je vais un peu les... Là alors... Le niveau D3, combien euh, D3 33 42 Oula ça va arriver par derrière Dio Derrière Ouais, niveau D... Des... Putain euh, Juste derrière, juste sur sa droite Dio y gaffe, gaffe. Ouais, Et il y a un gars, fais gaffe. Il est low. il est mort, il est mort J'ai eu le gars au bot de paille C'est vrai que la ligne 4 La ligne 2. Ah peut il y a encore un sniper sur le toit de la maison cassée. Oh putain Il y a un mec dans les bois encore. Il reste deux barres de vie. Cazer, après nous, il ne peut en face. gars Il y a un chat qui arrive sur... Euh, je le je vois zéro. pas. Euh... Bah, je l'ai vu, vu. vu, je l'ai vu. Okay. Je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. Il m'avait la transmission. Ah j'essaie je, d'arriver Dieu mais je suis trop loin là il m'a fait le gagnant ohlala là là. Oh sérieux Oh putain Oh non mais moi je peux pas hein. faut que Oh la mort con mais la mort con mais Putain <rire> il, il est sûr. toujours sur le sur le toit D4 ah. Il vise à l'intérieur voilà. yep. regardez, regardez en haut je sais pas si vous le connaissez cette petite silhouette, mais c'est pas celle de d'habitude. J'ai jamais eu quelqu'un là bas Rends vite, rends vite. Regardez en haut. Il en a deux en bas. Putain, comme baraza. Ça arrive encore de la forêt. il y en a un deuxième qui arrive. En fait, il faudrait des avions. Là, on a des avions, c'est gagné. Bah avec eux, c'est compliqué. Avion, avion. On aurait moins de gens en sol, on n'arrêterait pas de perdre des trois. non, mais juste genre. Un ou deux, pas plus. Ouais, mais là. Ouais. C'est bien comment ça quand on a des avions, ça se passe jamais comme ça. C'est trop fort. Putain, j'ai un anti-tank sur moi au dé le spawn, ohlala. Vas-y, je vais jouer avec toi, je suis un rappel. Vas-y, je vais te dire, le pire. Bah, va ouais, avec lui, comme ça, moi je fais la PC. T'es hein. mort Non Moi, je suis pas mort, je suis en train de me réparer, je suis entre. Il est où son sur la route. Oh il est mort, il est mort, je l'ai tué. APC des 4 sous le pont. Il est mort, c'est déjà avec toi, je peux monter. Il est APC sous le pont des 4, les gars. Et leurs chars sont sur des 4. Je vais essayer de mettre un APC derrière. Oh, oh la merde Hydrolien juste devant toi, normalement le moyen un gars. Il est vraiment couleur buisson. Oh, alors, ok, il y a deux tanks sur D4, hein. j'ai pas vu c'était quoi. J'arrive. Bah, je... Ça rentre à l'échelle, ouais. je crois. Là, oui. Ok, oui. attends, je Si y'en a un, si non, y en un qui se pose hein sur mon APC, il y a un fantassin euh, D4 de notre côté dans le bâtiment. Ah, ok, j'ai compris où Bon, bon bah mort. la PC mort, il est mort, elle euh, est de l'autre Un des 4 bonne chance! Non, Patoche, il fait la Bon, j'engage je, les chars sur le pont. Hein. Ouais, j'avoue. T'as ah, pris, pas. Euh, pris une, euh, une mandale, je crois, euh, Patoche. Euh, tu t'en sors, ça, va, va, ça oui. va. Oh là là mais c'est fou, y'a trop de chars, trop de chars. Il faut, il faut un mécano gold, hein. un mécano gold ou pas Ah, j'allais arriver, là, moi je pense Bah, ah, moi j'étais. Pareil, j'arrive à, à arriver aussi. Voilà. Donc, faut qu'on qu soit optimal, euh, les gens qui réparent, faut qu'ils aient des canaux en or. Ah, allez. Là, moi j j les... euh, moi je t'attends, je suis à mi-chemin entre des 2 et des 3 Je mets la PC au cimetière. Euh, ah, bon je ouais. Bah, avant tu sais. Bah, moi je suis dans la et le sur A4. Oh, ça va faire loin après, mm -hmm. non dans tous les cas, on sera loin, même cimetière. Mais hein. le, cimetière, est le, le loin, loin. Pas ça, parce que c'est Non, loin. cimetière C'est moins loin, cimetière. Ouais, mais il va se repérer ouais. très vite. Mais bon, le dans, dans la ville. La... Ah, c'est vrai qu'il nous faut là, des cadres, d'abord. Tu peux chier de même, je euh, Si tu veux. Arrête-toi, peut-être, euh, au spawn. Bon, la tu je suis bientôt replacé ah. au même endroit. Ok. C'est sur ton chemin, je te vois. Allez, go. Y'a un mec à l'embouchure de. Comment tu t'es fait chier Il reste un tank en plein milieu du point de vue. Ils l'ont vu, ils l'ont vu, ton attraction, je suis mort, pas T'as tank en plein milieu du point Et je suis derrière toi. Ils fument leur mine d'attente là. C'est Je vais rester dans la PC, je vais faire un, un move. Je vais avancer sur... Ah ils sont tellement... Oui. Ils sont il, y a, il y a un mec sur toi. Ouais voilà, on, on a déjà eu un char, hein. c'est pas mal. Ouais. Il y a un char qui est mort, oui. Ouais, le problème, est il y a bon. un autre poche par la glace. Il y en a un deuxième qui est en train de se faire ouvrir, Franco. Ouais. Vas-y, ta mère va arrêter. Pas spawnable la PC à ouais spawnable. Ah bon Ouais là t'es spawnable ouais. Ouais mais s'il était pas avant c'est qu'il y avait, avait quelqu'un à côté alors. Replace le même endroit Dio Ouais je sais pas trop parce que même à travers les buissons ils arrivent à me voir et me toucher Là, je, je m'étais placé juste pas en vue sur le premier T34. Ah, mais... Ça m'a derrière ah, moi alors ah, Et Dio, on pas pour l'instant. C'est plutôt à derrière. ou à 2 il y a un euh... leur... t char au niveau des points à D3. Ah, vu, j'ai vu où il est. T'es où euh, positionné, là, Dio? Là, je suis, à, je suis à D3 là. Enfin, au spawn de D3. Oh, ouais, ah, la il y a ah, un Euh, Non, il y a de la piétaille, il y a surtout un sniper qui casse les couilles là. On a eu deux APC en haut. Ah, t'es back le chagrin? Ah ouais il s'est fait j'ai bon pas eu le d'aller les. Non non euh. Ouais. Bon, je suis surtout idiot. Non, un APC APC, il, ah, il y a un camion civil là, je sais pas ce qu'il fait Attends y'avait un sniper juste là Ah ouais j'ai roulé dessus Ouais j'ai vu Moi bon, faut que je me soigne donc euh, On dirait ah, en dire le de DCA ouais. pour un coup. Ouais c'est la DCA je te confirme, je le vois d'ici. Oh, dis que mort, Tu recules pas et on est où C'est bon, le dessin il est réglé. Ah, y'a ah, du monde dans les buissons. Ouais, à droite dans les buissons. Mais D4, c'est vide là, y a rien dessus. Ouais, mais y'a de la piétaille encore dans la maison, de, dans le bâtiment principal. Patoche, y'a des chars de ton côté ou des. Oh, T'es plus panable, ah, Patoche y a, y a, y a... Euh buisson derrière la botte de fond y'a y a du monde hein Il y a, il y a beaucoup de PC sur ouais. moi 1, 2, 3, Recule pas, hein, je bloque la touche hein Ah il y, y a un APC à côté de 2, c'est pour ça Ah putain ah. Je prends un coup de mozine de je ne sais où APC à 1, 2 Euh... E2 ouais, E2. J'ai je, je vois, je vois, vu le, le spot. T'es pas spawnable, Patoche, oh. je sais pas qui est à côté mais... Ah c'est bon. Ah, putain Détroit, 3 tombe. Ok, la PC si il il est en hein. forêt entre D3 et OC. C'est bon. Putain, hop, vas-y. Bute-le le gars derrière. Non, tu es en train de sortir. vous connaissez D3 Mec, 10 ans pour sortir. Est-ce oh, ouais. ouais. la ceinture de sécurité et tout bah. Ok, On sniper se fout une. est. Oh, un char, un char, un char. Où c'est un, un char Ah, sauve-toi, ah, la PC. Oh putain Là, ça, c'est du faire mal. Oh, mais y'a un APC juste là. Ouais, c'est ça. J'ai signalé y'allé. non. Oh, putain, il y a encore du sniper là qui est sur E2. Au niveau de la ah maison. Merde Y'a des mecs en face, et du ouf. Dans la forêt de il y a du monde. Ouais, ils ont l'APC qui est dedans. S'il a pas été réglé. T'es venu pour il y a... les gars, hein, je des snipers sur E2. Hein. D4 de dans l'autre côté en tout cas je vois pas de tank pour info Tu vois Je vous ai spoté un sniper sur E2 mais j'arriverai pas à l'avoir Ouais non t'inquiète j'essaie de me le faire mais j'arrive pas y a... Il y a quelqu'un a dit qu'il y avait un APC à D3 À côté dans la forêt ouais là, Je suis pas sûr justement J'arrive quoi sur D4 le chat Deux personnes à D4 Y'a un APC mobile en dessous du pont D4 en tout cas. Ouais, j'ai tué le pilote. Un d y a un gars qui se ouais Un D euh, mobile. Ouais, bah ça doit être celui qu'on a vu tout à l'heure sur e 3 Ah putain, j'arrive pas à le toucher. Ah voilà, moi sniper je l'ai eu, c'est bon. Merde! Putain! Il est mort le tank ou pas ou pas encore? Je vais aller à la fenêtre, je vais le prendre par derrière. C'est quoi ces zombies fumigiennes sur D4 non? Ouais, mais du coup je vois pas ce que je tire. Ah non, non, je vois pas. En vrai, j'ai en profité moi. J'entends de l'anti-tank, mais je sais pas d'où ça tirer. Il sur qui? Dès mais qu c'est qui fait... qui tire des obus fumigènes sur D4 Bah, je sais pas, mais on voit rien. Bon, moi j'en profite. <rire> ah, quand toi c'est ça, par Je oui. crois que j'ai ma petite idée. Je crois que c'est un gars de chez nous. Ah, ouais, je pense bien. C'est pas eux qui s'amuseront à fumer le. A gauche point. du. Oh putain. Putain, le T34 de merde. Ah oh, putain, Donc, du coup, pas... dès qu'il y a plus de fumée, je suis te rends compte qu'il y a deux IS dessous le pont, ça c'est super. Bon, Pat, euh, si t'as des chasseurs de chars c'est le moment de les mettre. Hein. Ouais, je là on n'arriverait pas à péter deux IS2 ouais. avec des suites. Hein. Ouah, sérieux, il prend pas sa balle. C'est bon, ils arrivent, ils sont juste à la ville à côté. Ah, on a 10 minutes. Hein. Wow, c'est bon, ouais. ouais, ouais bah, euh... c'est le temps de faire un spawn. Euh... Un ah spawn bon, de char. On a du tank déjà qui arrive, ça va. Vas-y, je et toi direct sur la gauche, ça va tirer, sinon. Il y 85 aussi. À la fenêtre, je m'en charge en vie. Tu T'as tué ou pas À la fenêtre, quelle de ah fenêtre oui. Oh putain. Attends. Ah, ok. Un oeuf sur D4, hein, pour info. Toujours avec, euh, les deux temps Oh merde ouais. J'ai déjà eu les deux qui <rire> restaient. Ah, oh, putain, tu vas crever là, c'est fatigant. On a tué les mécanos de l'ISO de derrière. Ok. Mais non, mais sérieux, il prend pas ses balles à chaque fois. Il rate pas le tir. Il y a toujours le gars sa petite fenêtre là, Sur D4. Ok. Il est midlife, mais bon. Bon, bah, il du coup. dessus J'en un... sur D4. Ouf. 8. Oh. C'était un... Oh mais l'IS-2, mais les dégâts que ça met bon, bon. Ouais, ils sont toujours deux, euh, les deux l'OHP... Ah si ouais, j'ai pas eu le temps de rejoindre Zio là. Euh, je crois qu'il y a encore un autre tank qui est sorti. Là. Alors, t'as 3 tanks sur le pont, plus 1 au niveau d'hydrolien là. Ouais, mais bon. Euh, celui qui était au spawn, il est mort. À côté de moi. Oh, sérieux! Ah, moins 1. sur le pont? Ouais, c'est en train d'y aller. Bon, allez. le Ah, y'en a encore. Mais il se pas, c'est l'intérêt. mort. Ah, y'en a? C'est également quelqu'un C'est vrai. Je te débouze ou mon général alors du coup oh, ah, je, là, je, là. Je, je descends, je descends, je descends là. Oh, okay. J'ai viré trois mécanos. Ouais, attends, attends, je suis pas trop loin du de yeux derrière moi. Il était là, lui, putain de ta mère. T'as deux, deux mots... 2-4, il y a quelqu'un au toit. Il y a 4 mots. Je suis en train d'amener un, un APC près du spawn de D4. Allez. Oh putain. arriver mes tanks ou pas Non. Oh, ici, ils viennent d'arriver. Ouais. Euh, si, ça y est. Ils ont un mécano et un tank sur le pont. du coup, là, faut pas que je oh, Il y Y'a un gars calme. qui vient de passer à côté de l'APC. Tu prends tu envie au droite ou gauche Gauche Euh, moi je. Je vais passer par la gauche là, ouais. Vas-y, vas-y, la même. Non, non, si on commence à flingue par la droite... Euh... Ah, c'est mort. Vas-y, je te suis. Ça marche. En tout cas, la PC est placée. De toute façon, là, vu qu'il qu nous reste un mute, on n'a pas le choix, il hein. faut y aller frontal. Hein. Mmh. Ouais, les... ouais. Boulish, euh, vous vendre le spawn en tout cas. On va ouais. se placer on va vers... À... Jusqu'à Konao 1. On va se mettre tout simplement, je pense, sur la route 2-D3. Ou 1 euh... 8 sur le pont, pour info. En dessous de D3 là, dans la petite forêt et puis voilà. Colle-le, hein. euh, le SEO, Bruno, comme ça je peux faire les reps sur ouais, les deux. Ouais, t'inquiète hein. pas, il est si à faire. Je suis juste derrière lui, t'inquiète pas. Ah ouais, je vois. Moi, je suis sur le pont. Mais vraiment, tu le colles, tu le colles. Hein. Comme ça, Mais moi je vais ouais, à l'un côté jour. de l'autre. Ouais. Ouais. Là a, ils nous ont pas vu ouais. arriver ouais. normalement. Il y a un sniper qui est dans E4, qui est en face de 4 mmh. Ouais. Allez deux Allez. sites les gars. Putain. Est il un attaqué su sur. Avance, ok moi ouais, je passe sur mon nœud Avance ouais. Tu chantes ah, sur moi. Ouais faut que t'avances. Allez un tank de moi les gars. Ouais. Faut vraiment que tu sois sa, sur sa gauche comme oh ça. Ouais, bah, lui un des les mécanos On finit le char là bas. Il a pris cher. Allez, 1-5 oh, Il essaie de me faire les mécanos de là où je suis C'est bon, on a eu le char. Il y a un gars à la DCA Allez, 3-7 les gars Le gars des DCA, il prend pas Oui, hein. Et... ah il, il mort. est mort gars à DCA ah putain, il son pistolet de merde. Ah Bruno il avance hein. Euh... Bah, ouais. ah, putain On a perdu la PC le 2 2. Moi je suis pas mal là, là contre je suis les deux. Ah non, c'est ouais, les... y a quoi 2 2 2 2. 1 contre 2. Recule pas, recule pas. Vas-y Kater, on va voir la PC mais je pense qu'il quelqu'un a dû le voler. Ah merde. Putain, je vais Oh j'avance. Oh, Anti-tank anti sur la gauche. Passe, euh, voilà. Checkez la gauche là le.. Défendez-le. Ouais, oh, oh bah non bah là. Il a eu la l'AT. Oh trop d'anti, là l'anti-tank à gauche t -tank t -tank. il m'a il m'a pulvérisé. Reviens, reviendre, reviens, remonte, remonte. Euh non non il y a beaucoup d'AT, il y a beaucoup d'AT GG, il en reste un de l'autre côté du mur euh, du spawn. De quand ça De leur côté. Bon. Je t'écrase pas. Bah si du pivote ça va, faut faire des a-coups en fait euh... oh, Ah sur putain trois. Ah, je Il y a Y'a beaucoup à nou... il y a nouveau de l'anti-tank là On perd des 3 à cause de ça C'est bon on a repris entier de 3 Waouh, waouh, ouah wow, j'ai pris cher Kv85 On m'a perdu quoi Kv85 oh Allez, c'est pas fini, c'est pas fini. Non, non, c'est pas fini. bah, 2029, c'est bon, elle a fini. Ouais, non, 2029, pour le coup, c'est un peu fini. Bah, c'est une belle game quand même, tu vois. Moi, ça bouge quoi. Non Ouais. Oh non, non, non, non, parce qu'il fallait. Arrive par la droite du point, par la forêt. Sur bourrin. Allez, deux caps là. Attention. Oh merde. T'es eu 2 par contre. J'ai pas eu celui qui était devant Ah euh, vas-y <rire> Ça filme ça, il m'a plu sur derrière le mur Putain Oh mais c'est pas possible, cette action de merde que j'ai tapé là <rire> Il y a un mec dans le trône je crois Attends Il est dans le garage, <rire> dans le garage Ah mais vas-y comment il tue Il y a un mec dans le trône 2-0 les gars. Enfin, pas de chance. Y'a un mec dans ce poste qui m'a sacré. Regarde, vas Question. On va voir l'ordre russe, il vient de faire de shots d'achiller les gars. Oh, oui. gars. Allez, on garde les derniers points qu'il y a. Y'a un mec sur la droite, il s'est couché, il s'est couché. A gauche, à gauche. Il s'est couché. Y'en a un encore euh, qui est quasiment rentré dans le point à droite. Ouais, c'est ça, il est, il, est, il est couché par terre. Et bon, il y en a un qui est pas couché aussi, qui est debout. Ah merde, 3-3 ouais. trop, trop, les gars! Oh, putain. Back, back, back. Ah putain! de un bon outback? Il est finalement. On a gagné une minute si jamais. D'ailleurs, ces gars, ils sont, ils sont blindés en fantassin. Tu aurais fallu va gagner 2 minutes de en capturant D4 Tu reviens par la forêt Patoche Allez ouais, dans la forêt il, il y a beaucoup de monde Oh ma sale merde Oh sérieusement Merde pas de balbutie mmh. Ah il y a beaucoup de monde A mon avis il aura... C'est contre 1 Les choses c'est pas juste euh... Après bon ils arrivent vite là ils sont trop okay. à côté mais. Putain Ils arrivent vraiment vite vite vite. Il y a un su qui vient d'arriver. Oh putain. Ouais. ouais. ouais on va faire rentrer les derniers Roma, oh il y a deux tanks sur leur point principal hein. Comme d'hab Oh Merde. putain let's hey. go Alors là Je, je, je t'ai pas vu Y'a <rire> un mec dans le garage là du 3 Ah putain ça fait spawn à carteau Tu m'as apparu brusquement euh... <rire> on va dire on peut pas se prendre une mine ou la bande de pas bonne idée d'envoyer les paras à ce moment de la game. Non, c'était pour contre-bloc, mais on a récupéré du temps. j'en renvoie d'autres. Ah, mais tu peux, tu peux pas contre-bloc avec un para. En bah, fait, ton, ça... ton, pa, ton para il va reculer. Oui, mais ça tient 30 secondes. J'ai le temps d'envoyer. Non, non, non, parce que tu n'as pas compris. C'est qu'en fait, euh, y a une... ils ont fait Deux. une mise à jour contre ça. En gros, euh, si tu envoies tes parachutistes et que la bataille se finit entre temps. Et eh ben oh, t'as as, as tes parachutistes qui euh, qui, qui reviennent d'où ils. Ah ouais, ouais. Ah bah je savais pas. Oh, tu peux bien. que bloquer quand tu vas attaquer les villes de derrière. Wow. Yes Camille, ouais, le, ouais. Le, la musique à fond. Ah, ouais, il y a qu'un seul pour faire ça. Ah, dans le cahier, je peux. Dans le cahier, dans cahier. Ce ce ah oh, C'est pas à ce qu'il soit là-haut. On se sera bien battu. On se sera bien fait. Hein. attaquer, c'est. Voilà, ils l'ont. Oh, tu peux pas avancer sur des cases, il y a trop de tanks. C'est pas possible. Ah bah ils sont bons, hein. Ouais, wow, ah pas bah... du tout, Clairement. Hein. Hein. Ils ont défendu, hein. Non, ça ça Non, c'est une belle game, tu vois, c'est une belle défaite, mmh. quoi. Alors, regarde pas les ratios de ceux qui étaient en dehors de la squad. Hein. Enfin, des deux squads. <rire> <rire> ah. <rire> 1, 24. Euh, 4, 29, euh, 18, 1, 24, 3, 26, bon bah voilà. 7, 25. Disons que c'est pas toi chez Warki qui nique <rire> un chez nous, mais bon. Oh, bah tout de suite là. Oh, c'est hey, les, les pro APC. Hein <rire> C'est sûr que c'est pas 11, 1 hein <rire> Ah non non, ah, attends. Euh... Oh, déjà, je joue alcoolisé. J'ai beaucoup de pipi entre. Excuse-moi, excuse-moi, Morqui. Moi, je joue mieux que. <rire> moi, je joue mieux que Patoche. Je bah, me, moi bourré, je joue mieux que Patoche. Chaque <rire> fois. Bah, euh, je derrière <rire> moi. Insultant. Je ne suis pas resté derrière. J'allais, j'allais attaquer les chars. Non, en tout cas, bon, bon APC et tout. Non, mais voilà.